Voilà. Bonjour Benito, il y a une réunion urgente au, au camp Alfaïa Diallo convoquée par l'état major général des armées, et les sous-officiers supérieurs. Voilà. La réunion vient juste de débuter, voilà, une réunion restreinte entre les officiers supérieurs du camp Alpha et, et certains chefs d'unité. Donc nous attendons le résultat. Ben, J'aime beaucoup des trucs comme ça. Voilà, c'est vérifié. C'est un soldat. D'abord, il y a un monsieur qui me l'avait dit, mais puis il y a ce soldat qui l'a confirmé, qui travaille au camp Alpha. Donc, bonjour à tout le monde. Partagez. Vous avez vu le titre de ma vidéo L'échec dans la communication sur le bien où je tue au camp Soronconi, de Cancan. Pourquoi je le dis Je ne voulais pas faire cas à ça. Vrai. Mais, vous savez, nous travaillons avec des personnes extrêmement intelligentes, des personnes qui savent communiquer mieux que nous, mais qui ne communiquent pas, mais qui préfèrent faire un tableau en, en mettant les informations dans sa colonne. À travers ces colonnes-là, ils veulent nous montrer par là le dysfonctionnement dans... Le reportage, le dysfonctionnement dans la communication. Et ça, Vous comprenez Et moi, j'apprécie ça. Ses frères, il y a un frère qui est à Cancan, bien sûr. Voilà, frère Traoré à l'université, il a été très clair. Il dit, regarde d'abord la communication sur la mort du jeune Béré Rouge. On est tous d'accord, tout Cancan est d'accord aujourd'hui qu'il a été frappé il a été frappé. « Car du boulot, ben, man, dim, Car, ben, man, ami de, comment va t bon, Bonne fête à toi. Car du boulot, ben, madimi. » Et so. Donc, moi, je voudrais dire ceci. Que le CNRD, d'habitude, lorsqu'ils exécutent quelqu'un au palais ou au palais Mohamed 5 qu'est-ce qu'il vient nous dire Qu'il a écrit crise cardiaque, il restait à, à, à arranger son arme, il s'est suicidé, ou bien je ne sais pas. Toutes les communications, jusque là où nous sommes comme ça, là, sur la mort de, de tous les militaires des forces spéciales. C'est cette communication qu'ils ont pu faire. Mais pour cette fois-ci, là, ils ont échoué parce que, déjà, ils ne savaient pas qu'un des militaires, malheureusement, son nom a été dit par la maman. Et ce matin, ce dernier a été arrêté. Malheureusement, lui, il a été arrêté. Si j'étais à, si à la place de la maman du jeune mort, je n'allais pas dire le nom de son ami qui a appelé. Parce que son ami qui a appelé pour dire à sa maman Aïwa Kemelana, envoyez 100 000 francs pour qu'on puisse traiter mon ami. Et aujourd'hui, arrêter, ça a été vraiment une erreur de communication de la part de maman. Mais moi, je comprends la maman. Je comprends, mais merci. Saint Pedro, merci beaucoup, ma maman. Je, je comprends, je, je salue la maman, mais franchement, c'était une erreur de communication. Aujourd'hui, le jeune homme est arrêté. Et quel sort Dieu réserve à ce jeune-là, je ne sais pas. Personne ne le sait. En tout cas, il a été arrêté. Parce que... Ce que les autorités militaires du camp, qui le de Kankan ne savaient pas. C'est que quelqu'un avait appelé la famille déjà pour dire qu'il ah, a été frappé, tendu, frappé. Et, euh, frappé. Donc nous avons besoin de 100 000 francs pour, pour, pour qu'il puisse prendre des antibiotiques. Et un médecin a été contacté, pas à Kankan mais à Kurusa, pour l'aider à avoir des antibiotiques. Est-ce que vous comprenez Je suis d'accord avec toi, Mandémori, je suis d'accord avec toi. Est-ce que vous comprenez Donc, pourquoi je fais cette communication C'est malheureusement, malheureusement, le jeune en question qui a appelé pour dire d'avoir les 100 000 francs a été arrêté. Et selon les informations que j'ai reçues, c'est que ce qui se passe à Soronconi, ce n'est jamais vu. Il y a une cellule derrière l'école. Une petite école qui est une petite école qui passe inaperçue. Vous passez devant la chambrette comme si vous, vous passez devant un poulailler. Selon ce qu'on m'a dit. Et je le dis parce que je vais le signaler pour qu'on puisse fermer le coin là. Le prochain commandant du camp de Sorokoni. Parce que celui qui a laissé, selon eux, l'Ali à fuir et autres là, ne pense plus qu'il va revenir. Je m'adresse, je m'adresse au futur commandant du camp Sorokoni. Vous devez fermer. Rama tout là, j'étais appelé, appelé, appelé en dimanche. Tu sais, t'avais confié un programme là. Mais bon, c'est pas grave. Je voulais, je voulais te dire ça hier encore. Comment faire pour rencontrer un ami afin qu'il te donne ça Mais on t'appelle, tu prends pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Excuse-moi même de le dire publiquement. Voilà. Donc je le dis par rapport au futur commandant du camp de Solonconi. La chambrette là, qui, est, qui passe inaperçue comme un poulaïra, doit être fermée. C'est le centre de torture. C'est le centre de torture. C'est le centre de torture. C'est un petit magasin. C'était un magasin où on mettait les anciennes tenues. Pas anciennes tenues militaires, mais les anciennes tenues, les, ans, les anciennes tenues, le matériel de l'ancienne société Astaldi. C'est le petit magasin là qui est transformé en centre de torture. C'est là-bas. C'est un centre de torture. Donc je le dis, je m'adresse au futur commandant du camp, là où le petit a été torturé, frappé. Et ce qui est très grave, c'est que les gens ne savent pas. C'est parce qu'on dit que c'est-à-dire le commandant du camp, l'adresse du camp Sungata est venue. Et je remercie le grand frère, le grand frère du jeune homme, qui ne s'est pas précipité pour dire qu'on avait déjà reçu un appel. Voilà pourquoi aujourd'hui, tout camp s'est rendu compte qu'on torture au camp seront connus On torture depuis le temps de lanse en jusque-là nous sommes comme ça. là. Je le jure, moi, j'ai étudié avec beaucoup de personnes à Cancan, au lycée 3 avril de Cancan. Les gens, mais on n'a jamais torturé quelqu'un, tué au camp Soronconi. Il y a eu un incident au camp Soronconi, lorsque les militaires prenaient aux bœufs des villageois. Je me rappelle de ça, Demandez à tout le monde, il y a eu un incident entre les villageois et le camp. On avait demandé au président de déplacer le camp parce qu'on tuait les bœufs, découpés, mettaient dans les sacs. Pour faire entrer dans le camp et les gens ne voyaient plus les bœufs. Il y a eu cet incident. Demandez, salut et là, on a étudié ensemble. Tout le monde le savait. Les militaires, les bérous qui étaient au camp, de l'ensemble de la mettaient des pièges et tuaient les bœufs des gens, les faire, faire rentrer la viande à l'intérieur et bouffer les moutons et autres. Oui, on le sait. Mais jusqu'à tuer les gens, jusqu'à torturer. Non, non, non, nous n'avons jamais entendu ça. Jamais. C'est maintenant on torture les gens maintenant on torture les gens. Mais franchement, je le dis sincèrement, grand frère, il est meilleur à qu'à Camé. Est-ce qu'il y a le bras sous Vous avez demandé le corps. Ils vous ont donné le corps? Non. Lorsqu'on vous a appelé là, est-ce qu'ils vous ont montré le corps de l'enfant? Non. Non, non, non, non, non, non. Vous avez vu le commandant du camp là? Il est venu, vous l'avez vous écouté, que l'enfant était malade, il s'est plaignait de sa poitrine. Okay. Et puis ce qui est, je le dis haut et fort. Oui. Je dis, je le jure. L'enfant n'a pas été frappé par une seule personne. C'est-à-dire on l'a mis au milieu, chacun tapait. Voilà pourquoi il est mort. Et puis il est mort, au moins on le bastonnait. Oui, on le bastonnait selon selon les voies. On l'a frappé, Ha Sarah. Oui, Ha Mais ici là, toute la poitrine. Grand frère, te Ils n'ont qu'à vous montrer la poitrine de l'enfant. Yambé avec Agbassiané. Et le, le commandant de camp est venu vous dire que l'enfant se plaît de sa poitrine. Ouya. Et qu'à a oui. Heureusement, tu l'as dit devant les médias que ce n'est pas vrai. L'enfant a été frappé. L'enfant a été frappé. Et puis, même aujourd'hui, c'est ce que Mandemori dit comme ça. Là. Qui a frappé l'enfant Qui frappe les gens Qui torture les gens arrêtés Ce ne sont pas des militaires guinéens. I, I, que quelqu'un vienne me dire, le petit communicant du CNE, de comme Madic Sans Frontier, comme Madic dit qu'il qu il qu il a, il a tellement de bons communicants qui peut aider Dumbuya à bien communiquer, à expliquer ses programmes. Et voilà un fanfaron qui oublie l'essentiel de ce pays-là c'est de remettre le le pouvoir à un civil, c'est ce qui est demandé où est le problème Est-ce qu'on a besoin de demander à un militaire d'aider un militaire à communiquer sur ses programmes Est-ce qu'un militaire a un programme Un militaire n'a pas d'autre programme Le seul programme d'un militaire, c'est de restituer le, le pouvoir dans les mains des, des civils le pouvoir appartient aux civils, le pouvoir appartient au peuple Est-ce qu'il y a un programme par rapport à ça On connaît qui, qui frappe les gens au camp, au, au camp boireau de, euh, de Kassa Ce sont les étrangers on sait qui frappe les. Tous ceux qui frappent, qui torturent nos militaires là. C'est quoi Ce sont des étrangers. Vous comprenez Donc, croquez. même Je sais que les gens sont trop faibles devant l'argent. Les gens sont trop faibles devant. Parce que ce que les gens disent aujourd'hui à Kankan, je suis d'accord. faut Vous savez aujourd'hui, Dumbuya est dans la logique. Dans la logique Presque d'éliminer les officiers malinqués. Je le dis comme ça. Et calon c'est l'argument-là que certains ont pris pour nous dire non, si on ne supporte pas Doumbouya, on allait éliminer les officiers malinqués. C'est lui Doumbouya même en personne qui est en train d'éliminer les officiers malinqués, qui est en train d'éliminer des soldats malinqués, qui est en train d'éliminer l'élite malinquée, lui-même Doumbouya. Ben calon Et Heureusement, mon même travail, ce qui nous disait là, qu'on n'a pas supporté, fait qu'à qu'à pouvoir de flâle pour que flâle dit venger, ou bien 85, il n'y a pas ce qui n'a pas été dit. Or que y c'est lui-même en personne, lui, lui, lui en personne qui est en train d'extréminer, éliminer tout ce qui est bon dans l'armée guinéenne, en, en général. Mais, heureusement, pourquoi aujourd'hui, on ne tue pas un officier supérieur, peul, Pourquoi on ne tue pas un officier supérieur, Soussou Pourquoi on ne tue pas un officier supérieur, fort, Parce que tous ceux qui sont devant eux, qui sont patrons trop sont des malinqués, C'est nous, les mandingues. Mais il s'est dit quoi Il s'est dit, lui il s'est dit, il dit, lui-même il s'est dit que les malinqués ne l'ont jamais aimé, ils ne l'ont pas apprécié, donc il faut s'en prendre aux malinqués. C'est ce qu'il s'est dit lui-même. C'est ce qu'il s'est dit. Vous comprenez, aujourd'hui, Kanka, là, il dit qu'il ne va évap... pas. Oui, c'est vrai. Il dit qu'il ne va pas à Kanka. Est-ce que vous comprenez Je voulais te répondre, voilà. Je voulais te répondre, soroti. Voilà, comme tu es bête, là. Je vais te répondre. Voilà. Je vais te répondre. Je me permets de te répondre. Voilà. Moi, j'ai parlé de Sadiba et il dit, « Maintenant, tu es libre de dire ce que tu veux. » Ce qui est clair, il était, devant, il était à, à, aux, aux obsèques des jeunes endormes là. Ce que lui l'a dit là, il dit qu'il ne va pas dans un camp militaire, il ne va pas à un rendez-vous. Si quelqu'un veut le rencontrer, il n'a qu'à aller au camp, au camp al C'est tout ce qu'il a dit. Maintenant, tu peux dire ce que tu veux, parce qu'on se connaît, on vous connaît. Voilà. Je continue, excusez-moi, c'était entre parenthèses, je continue. Est-ce que vous comprenez? Donc, lui, il est dans la logique là aujourd'hui de s'en prendre à tout ce qui est officier malinqué, parce que pour lui, les malinqués ne l'aiment pas. Les malinqués refusent de le supporter. Tous les mandingues, je dis les mandingues, mandin, le, le mandingue refuse de le supporter, le mandingue ne l'aime pas. Mais qui va t'aimer? Mandingue, c'est ce que nous avons dit au départ. Si un mandingue, Crois en dit un mandingue, un mandingue, je dis bien un mandingue. Je dis bien un vrai mandingue, je dis si tu es vrai mandingue, tu ne peux pas supporter Dumbuya parce que ce qu'il a fait là, ce n'est pas digne d'un mandingue. Le genre de comportement, nous venons de voir ça dans la vie. Voilà. Mais lui aujourd'hui, il ne veut plus entendre parler. C'est-à-dire pour lui, les refuse refuse de supporter. Moi aussi, tu sais supporter là. Personne ne peut te supporter sur ce que tu as fait. Parce que, Hakele, ce que tu as fait là, c'est du péché. Moi, je le dis, si c'était un autre officier supérieur, j'en suis sûr qu'il allait réussir. Oui, il allait. Même Namori, si Namori avait fait le coup de ta compte -Kon, Alpha Kone, il n'allait pas réussir. Mais si Sadiba avait fait, parce que Sadiba avait déjà fait les échelons. Si. Eh, Commandant Fara avait fait, il allait réussir parce que c'est des gens déjà qu'Alpha Condé a trouvé, réussis très bien dans l'armée et puis qui avaient des noms. Mais ceux qui ont été faits le temps d'Alpha Condé, c'est lui Dumbuya et Namori. Même si Namori était ancien, mais celui qui l'a donné le nom qu'il a élevé, c'est lui Dumbuya, il est Dumbuya Bekalon. C'est Alpha Condé qui t'a fait et qu'on sous qu'on soubeque, qu'on défasse ça dans notre mémoire, C'est comme comme tu l'as dit au départ que tu n'as vu Alpha Condé que deux fois, que tu es rentré en Guinée par patriotisme et nous nous savons comment tu es en Guinée parce que tu ne savais pas que les gens avaient ces informations. Comment toi tu es arrivé en Guinée De l'Angleterre tu es arrivé en Guinée. Où les caciques Mandéma, Parce que Mandé mandé y un vrai Mandé, celui qui se respecte, un vrai Mandé, j'ai dit, d'un Mandé. Je ne dis pas un malinquier, je dis un mandé. Même quand elle est longue, elle a aussi supporté. Mandé quand elle a aussi supporté. Parce que Bouyan même mandé, On connaît les relations, on connaît les sages. Si Alpha Condé n'était pas président de l'Ormpique. Mais avec son âge, là Alpha Kone est quoi Alpha Condé était un sage du mandé. Voilà. Parce que ni qu'Alpha Condé n'a pas fait tout maquillage Mansadi, il va Alpha Condé seulement. Il y a Talamandé Mobaldi. Kondé Gjara. Alda Comme ça, les gens, les gens allaient enchaîner. Parce qu'il il a dépassé les 70 ans. Donc c'est un mandé. C'est un sage du mandé. On l'appelle pour ça, parce qu'il a été présent dans l'Elpique. Mais en réalité, il va si deux sur mandat, il va qu'un mandé Mobaldi, Il crée d'autres doutes, il va qu'il y ait Mais toi, un enfant de 39 ans, est venu déboutonner ce monsieur-là. Toi, un enfant de 39 ans, a permis des gens d'attraper le président en kilote, parce qu'il n'était pas habillé, il était en kilote. Toi, toi, un jeune de 39 ans, tu as assassiné tout, presque des enfants de ce pays-là. Mais il va cohérer on l'a dit. C'est malheureusement pour nous, parce que la sanction, Allah, sanctionne là à travers toi. Parce que normalement, c'est Dieu qui est en train de te sanctionner. Mais nous, nous sommes des dommages collatéraux. Voilà. Le peuple de Guinée est un dommage collatéral. Voilà. C'est un dommage collatéral. C'est un dommage collatéral. Parce que mon c'est-à-dire « Allah, les sanctions de la main, nous nous sommes dedans. » Parce que tu as les armes, tu n'es pas fort. C'est parce que tu as les armes, sinon tu n'es pas fort. Et parce que pour, pour, pour, tu n'as pas aussi des armes. Parce qu'il y a une stratégie qui a été mise sur place pour désarmer, démotiver les autres militaires. Sinon, si, si tu avais laissé, si tu avais laissé, je dis bien, si tu avais laissé, toutes les unités avec les armes, là. Avec tes bêtises, là. Ça cobra que nous. Oui, ça cobra que nous. Si tu avais laissé le bata avec toutes les armes. Tu avais laissé tous les camps avec les armes. Comme Alfa al al al tant d'Adis, comme tant de Sekouba, tant d'Alpha Kone. Si tu avais laissé comme ça, les camps militaires. Il a bêtise, mais il n'a Et tout est là que là. Ça a bibité, là, cobra régler nous. Ça, il a à régler. ça, c'est déjà réglé. Mais parce qu'il y a un vieux gendarme, un vieux gendarme, Colochard, malhonnête, qui s'est battu, qui est, qui est très habile, qui, qui pense qu'il est intelligent plus que tout le monde, qui a fait de sorte que tous les camps soient démembrés, désarticulés. Et pourtant, il pense nous aider. Non, non, non. Il a mis le pays en danger. Alain qui s'attaque actuellement là. Si on nous attaque actuellement là. Les militaires non seulement sont démotivés, ils sont désarmés. Si nous sommes attaqués actuellement, on ne sait pas à quel moment il faut réarmer, remotiver ré les militaires. Je ne sais pas à quel moment ça peut se faire. Voilà, aujourd'hui, c'est le comportement, l'attitude d'un vieillard, un clochard vilain, comme, euh, je ne sais pas, de la marmite là, euh, qui s'appelle Idiami, qui a fait de sorte qu'aujourd'hui, tout soit concentré autour de trois grands groupes. Ça dit trois Dumbuya. Oui. Et il lui-même il diamine. Et troisièmement, Sadiba. Heureusement pour nous, et malheureusement pour vous, il y a un qui a compris parmi vous, qui s'appelle Sadiba Koulibaly. Lui, il a compris. Il a vu qu'aujourd'hui, après vous-là, après vous, l'armée doit rester. Ok, Bouba, j'ai compris. Yes, like. Ok, là, il n'y a pas de problème. Qui a su que lui, il a compris. Lui, il a compris parmi vous-là. J'ai dit, bien lui, il a compris qu'aujourd'hui, il faut protéger. Qu ce que ce qui reste d'une structure de l'armée, il faut protéger cela. C'est ce que Saliba est en train de faire. Sinon, là, il, il, il, il, il, il, il, vous avez tout fait pour qu'il accepte que le, la transition continue, que ça a perdu. Non, non, lui, il dit non, il n'est pas dedans. Parce que lui, il sait. Lui sait, lui sait très bien que plus qu'une trahison dure, plus les problèmes. C'est succès. Aujourd'hui, là, rien n'est fait. Rien n'est fait. Jusque là, nous sommes comme ça, pour nous envoyer à une élection ou je ne sais pas quoi, où sortir. Les Américains vont ben, les fr... Il n'y a pas un qui ne s'est pas rendu compte. Il n'y a, pas... a pas un qui ne s'est pas rendu compte. Tout le monde s'est rendu compte. Donc, même fois vous les parents du jeune là, Alcalon, il a été torturé. Il a été frappé. Donc, vous avez voulu saisir le procureur. Vous avez vu le procureur de Cancan. Monsieur le procureur, monsieur le procureur, il n'y a pas de problème. Maman, bonjour. Il faut dire que, tu, que pour le moment, tu n'as pas d'informations, il n'y a pas de problème. Monsieur le procureur, vous devez vous saisir de cette affaire. Vous savez, la famille vous a contacté. La famille dit de faire l'autopsie, vous refusez. On dit d'abord de laisser examiner le corps de l'enfant, vous refusez. Monsieur le procureur, le procureur de Cancan, ni l'élément, il est dit oh, wole ken, wole. Tu refuses d'abord qu'on examine le corps de, de l'enfant tu refuses d'abord que l'avocat de la famille et vous, monsieur le procureur, et le juge d'instruction, observe le corps de l'enfant. Non, non, non. Vous avez dit qu'il avait mal à la poitrine mais pourquoi vous ne laissez pas la famille avec l'avocat et le juge d'instruction, observer le corps des enfants. Pourquoi Pourquoi Aujourd'hui, vous êtes injoignable. Vous ne voulez rien dire. Est-ce que vous comprenez Oh, laissez-moi. Une minute, Donnez-moi une minute. Voilà. Pourquoi, monsieur le procureur, vous devez respecter le vœu de la famille. Vous devez accepter. Il y a des intérêts de la famille. Les gens ont demandé à examiner le corps. Vous devez accepter. C'est obligatoire. Si vous n'acceptez pas là, nous allons communiquer largement dessus. Nous allons communiquer dessus. Nous allons insister communiquer dessus. Monsieur le procureur. Parce que c'est comme ça qu'on tue les gens au, au, au palais Mamet 5. Ça Esos ne parle pas de ça. Comment elle s'appelle là eh, Comment elle s'appelle Charouac ne parle pas de ça. C'est comme ça, Mamadi a tiré à bout portant dans le bunker, là où il fait son entraînement, sur le jeune Diané. Qu'est-ce qu'ils sont venus dire à la famille de Diané Qu'on Et pourtant, lui, Mamadi avait demandé où est Giané parce qu'il y avait des informations sur lui. Il était parti saluer sa maman. Moi, j'ai les photos dans mon téléphone. Son dernier au revoir avec sa maman là. Quand il est arrivé a tiré sur le passé. Voilà le vrai soldat. Tout ce que lui sait faire dans l'armée, c'est tirer à bout portant sur quelqu'un. C'est tout ce qu'il sait faire. Nous avons vu jusque là toutes les communications par rapport au décès au palais Mamed V. Pour cette fois, c'est Allah le Kalmina. Ça là, c'est Dieu qui vous a pris parce que vous avez raté la communication. Maintenant, nous parlerons de jeunes aussi, de jeunes qui avaient appelé la maman pour parler des cent mille francs. Nous, au Sarah, en parce que lui, il a arrêté Genoux, parce que si nous communiquons, elle dit genoux fa, no du fa, et puis ça restera comme ça. Nous allons insister, parce que le jeu a été arrêté, je le dis haut oh et fort, le jeune qui avait appelé la maman, qui a fait francs pour traiter votre fils, là, le jeu l'a été arrêté. Même hier nuit, là, je vais faire un direct dessus vous savez, la gendarmerie a débarqué à Koya, il y avait une réunion, une rencontre des anciens militaires et autres, là. ils sont allés ramasser 12 personnes. Ils sont portés disparus. Aujourd'hui, c'est comme ça. Dès qu'il y a une réunion quelque part, là, nous savons très bien qu'il y a des civils. Il y a des civils qui participent au renseignement. Aujourd'hui, des civils reçoivent de 200 000, 300 000, 400 000 pour donner des renseignements. Il n'y a pas de problème. Nous le savons très bien, mais ce ne sont pas des militaires, ce ne sont pas des, des services de renseignement. Ce sont des, ce sont des jeunes vendu des jeunes qui, qui ne veulent pas travailler, qui préfèrent avoir 100 000, 200, 300 000. Eh ah, bien, l'information se sur... remet, il y a un cri. Il y a un numéro qui circule, c'est entre vous là-bas. Sinon, c'est ce qui s'est passé à Koya hier nuit, là. Donc, allons. Personne. C'est une dame qui m'a appelé ici, là. Moi, je ne savais pas. La, le, le vocal est là. La dame m'a laissé un vocal. Il m'a appelé là, c'est un Il dit, ah, il n'y a parmi de il y a des militaires. Des anciens militaires, hein? Que là, il veut faire un coup à compte, contre Mamadi. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est un coup de ta contre Mamadi. Même si tu t'assois, personnes, 6 personnes disent, c'est un coup à ta contre Mamadi. On ne parle plus d'élection, on ne parle plus de projet de développement, on ne parle plus rien. Tout, c'est un coup à compte, contre Mamadi. Ibi, Sibi, un coup de contre Mamadi. Ibi, a dit. Bien, si bien, un coup de contre Mamadi. C'est-à-dire, on ne fait plus rien si ce n'est pas des coup à de compte, contre Mamadi. Tout est coup à ta contre Mamadi. Aujourd'hui, non, Djabi, je te dis, il hein? y a un montant qui a été débloqué, 100 000. Aujourd'hui, si, si, tu, si tu appelles le numéro là, tu dis que tu as une information là. Il va falloir il va, il va, il va, une information très comme ça, urgente. On te dit, bon, viens chercher. C'est 200, 300 000. Vous voulez qu'on a écrit partout tu, tu, tu as le numéro, tu appelles. Dès qui te passe l'information, d'abord on te donne l'argent et puis tu passes l'information. C'est comme ça qu'on fait aujourd'hui. C'est comme ça, ils sont en train d'arrêter des gens un à un. Hier, c'était en détour. Le gars, il a kawasap était. C'est des gendarmes qui sont venus cagoulés qui sont venus ramasser 12 personnes. Kalbemina, Kawaldi. J'ai le vocal ici. J'allais écouter la dame. Et faire aller mes réseaux, N'est-ce un Et n'est-ce Je dit contre. Au moment où les gens viennent, ils sont déjà partis avec... C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a appelé. Il y a une réunion, ils sont venus le prendre. C'est comme ça. En ce moment-là, aujourd'hui-là, tout est focalisé sur le coup d'état sur Mamadi. et pourtant, c'est inévitable. Parce que vous avez vu, le monde entier a vu, on égorge le beurre dans, le, dans des pirogues sur la mer que c'est le sacrifice de ce que le jeune a dit. Voilà les croyants... Voilà des gens qui ont juré sur la Bible, qui ont juré sur le Coran, qui ne croient pas en Dieu. Voilà, comme le jeune là, le jeune féticheur a parlé, ils ont dit non, ils l'ont cherché, cherché, ils ont dit bon, voilà, et quelqu'un d'autre est venu, dit voilà le sacrifice. Ils sont allés tuer les bœufs dans les pirogues sur la mer. On dit c'est le sacrifice, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de sacrifice. S'il si y avait le sacrifice, là, on allait aller le sacrifice concernant le procès Condé. Mais lorsque nous on a été informés qu'un coup d'état, va se faire contre Alpha que voilà qui fait personne n'a enlevé. Personne n'a enlevé, et ça s'est fait. C'est vous-là, on allons voir comment ça va se passer. Donc, pour terminer là, nous attendons, il y a une grande réunion, une réunion très importante au camp, au camp Alpha Yaya, il y, a, il y a une autre réunion aussi au camp Samouraï, mais bon, ce qui est plus important, c'est le camp Alpha Yaya, parce qu'aujourd'hui, ça discute au camp Alpha Yaya, si aujourd'hui, les gens s'entendent, nous sommes sauvés, parce qu'il suffit que ces officiers-là, issus de notre armée régulière, s'entendent sur certains points et sauver ce pays-là. Je voudrais vous dire ceci, vous qui travaillez au camp Alphaïa, vous les officiers, oubliez ce groupe-là. Oubliez totalement ce groupe-là. Parmi vous, la personne est partie à la mort. Parmi vous, la personne est impliquée par rapport au 5, au 5 septembre. Parmi vous, la personne n'a tué quelqu'un le 5 septembre. Ceux qui ont tué le 5 septembre, c'est se tout de l'autre côté. Et tous ceux qui étaient avec lui en Europe, là, sont rentrés. C'est eux qui travaillent. Vous n'êtes pas concernés. Aujourd'hui, là, si on demande des enquêtes sur le trafic de drogue, sur le vol d'argent, franchement, je ne pense pas que 90% parmi vous sera concerné. Non, non, non, non, non. Aujourd'hui, là, s'il y a une enquête financière, bah, la CRIEF ou quoi, je vous le jure, vous ne serez pas concernés. Donc, aidez ce pays. Pourquoi on le dit aujourd'hui La seule unité ou bien le seul camp qui est un peu armé là, c'est le camp al -Faïr. Sinon les autres là sont totalement désarmés. Parce que ce qu'on dit là, qu'il faut éviter le bain de sang. Ne regardez pas ça. Il y a eu bain de sang pour, qu il soit, pour que lui soit chef de la gente. Vous comprenez Il faut qu'il y ait bain de sang aussi pour que lui aussi dégage. Vous avez vu quel pouvoir, il y a pas, il y a pas de Il y a sacrifice à... À tout ce qui va réussir là, il y a un sacrifice à ça. Merci à Draman depuis Dabola. Il y a un sacrifice pour que lui soit là, là. il flanquait avec ses, ses jambes là, 1m98 là. Comment comme il a fait Ce n'est pas les alliés là qui sa, sa, sa, eh, eh, sont partis attaquer le palais. Lui, il était où Il était à deux doigts du palais, eh, de, de, de, de, de, de, de l'ambassade de France. Donc, évitez ce discours là. Ceux qui le disent là, ils ont les dedans, on le sait. Quand vous prenez Diba d'acquitter, il était où Diba. Guy c'était le tuteur de Doumbouya en France. Doumbouya était celui, il chiait, il faisait tout celui, celui C'est lui le conseiller. Aujourd'hui, c'est lui le président directeur général de quoi là-bas Tous ceux qui sont au palais sont présents directeur général de quelque chose, d'une société. Tchernam est-ce qu'il a été à la mort Non. Comment Tchernam Douba est -ce il arrivé à son niveau, comme son conseiller Quand on prenait avec il était avec le. Euh, était avec le euh, le FNDC, Mori, que vous voyez comme ça là. Vous prenez le, le jeune frère de, de Siakabari. Et FND, Il était là, le FNDC. Les Gawal là. Regardez. S'il vous plaît. Ce... Tous ceux qui sont là sont des opportunistes. Ce sont des opportunistes. Nous ne demandons rien. Hein? Est-ce qu'on demande l'argent On ne demande absolument rien. Nous demandons à sauver ce pays là. Regardez-vous aussi. Est-ce qu'il y a un projet aujourd'hui le seul projet qui y a à Kwanak aujourd'hui, c'est comment sauver Doumbouya. Ce n'est pas comment sauver son gouvernement, ce n'est pas comment sauver le pays, ce n'est pas comment sortir de cette situation-là. C'est uniquement sauver Doumbouya d'un coup d'État. Il suffit que tu prends ton téléphone, que j'ai un vrai marabout, dès qu'il fait comme ça là, c'est terminé là. On l'appelle, on donne des milliards. Au fallait maraké Keo c'est comme ça, c'est ce que j'ai dit aux petits. Mofasori, quand il a dit qu'il a le sacrifice là, j'ai dit non, là c'est une erreur. Parce que si tu dis que tu as, as vu ça en rêve, ou bien à travers tes médicaments, que tu as, que tu as, le, tu as le médicament, c'est que tu es un arnaqueur. Et ça c'est la vérité. Donc merci pour les cœurs, vraiment, merci. Vous avez vu, quand vous mettez les cœurs là, la vidéo est stable. Nous ne demandons rien. Quand vous demandez la population guinéenne là, qui demande quelque chose aussi ce n'est pas le départ Bouya. La petite organisation qui était sur place, là, tout est gâté. Montrez-nous une petite organisation aujourd'hui, tout est gâté. Le procès là, a été organisé pour fermer les yeux de Guinée. Voilà là où se trouve le procès. Parce que moi, j'ai vu des frères Guinéens, des frères forestiers comme moi, mes grands frères mes forestiers comme moi, partir ramasser Dadis à, au Burkina, en, envahir Dadis, l'humilier. Oui, venir humilier Dadis, si Dadis est responsable de quelque chose, comme tout le monde le dit, Dadis ne méritait pas d'être traité comme ça. là. Mais comme ils pensent que Dadis est bien traité, là. est-ce que nous viendrons, viendrons dire le contraire Moi, j'ai tout le temps. Moi, j'ai tout le temps supporté mon grand frère Dadis. C'est un grand frère forestier. Et puis, si on prend sur le plan ethnique, il est notre neveu du côté de sa maman. Donc, nous demandons organisez-vous, entendez-vous, dégagez, dégagez cette pourriture-là. Quand je dis cette partie-là, c'est tout les groupes, le groupe-là. Parce qu'il n'y a rien de bon dedans. Le ministre de l'administration territoriale nous a dit, devant le monde entier, il a dit qu'il a 400 milliards pour commencer le recensement, que la Banque mondiale peut l'aider pour le recensement. jusque là, un franc n'a pas, été, été décaissé. Regardez aujourd'hui, pour inaugurer le commissariat central de Dalaba, tout le département de sport, c'est tout le monde. Est-ce que le département de sport est lié à à l'inauguration d'un commissariat central. Je sais pas si... Oui, le commissariat central de, de, de là-bas. Euh, Béa Diallo a pris tout son groupe. Un ministre incapable. Aujourd'hui, on n'a pas de terrain de football, on n'a rien. Lui, prend tout son département, secrétaire, conseil, conseillère, toutes ces jolies femmes-là, les de là-bas, pour l'inauguration d'un seul bâtiment. Un seul bâtiment. Je vous dis, un seul bâtiment. Regardez la directrice de la cantine scolaire qui a été suspendue comme ça, là. Une mission Actuellement, il n'y a pas d'activité. Hein. 2 milliards. 700 millions. J'ai le, ch le chèque ici là. Voilà notre pays. Hein. C'est comme ça ça fonctionne en Guinée. La, celle qui a été là, celle qui a été suspendue là. Kabala. La dame qui a été suspendue. La dame qui a été suspendue là. La dame qui a été suspendue là. Au niveau des de cantines scolaires. La directrice. Pour une simple mission, hein, 2 milliards. 700 millions, il n'y a aucune activité Vous savez pourquoi elle a été suspendue C'est suite à des plaintes de, Des de, de, de bailleurs de fonds Ceux qui aident les cantines scolaires C'est-à-dire l'UNESCO, la FAO Ceux qui sont pleins parce que l'argent qu'on donne là, On ne voit pas ça dans les plats des enfants Elle a fait une mission Une simple mission où il n'y a pas d'activité 2 milliards, 700 millions Voilà comment votre pays fonctionne Parce que je peux dire comme ça aller inaugurer un bâtiment on prend tout le département avec toutes les dépenses frais d'émission, plus de 500 millions tout le département pour aller inaugurer un seul bâtiment parce que lui il est mon oncle parce que je le dis hein, c'est un peuple donc il faut sortir un peuple pour aller là bas pour amadouer mes parents mes oncles là il ne eh suis eh voilà il nous comme ministre pour a tout le monde le sait. Parce que nous, là, quand il y a un truc à moins de Guinée, on prend un peu, on en va là-bas. Parce que parmi vous, il y a beaucoup qui sont des vendus. Moi, je ne parle pas des forestiers. Parce que là, là toute la forêt est achetée par Doumbouya. Montrez-moi un seul forestier qui n'est pas acheté. Montrez-moi un vrai cadre, des, des cadres. Toute la forêt. Moi, quand je parle là, je ne parle pas de la forêt. Parce que nous, là, il ne faut même pas compter sur nous. Ne comptez même pas sur nous. Non, ne comptez même pas sur nous. Non, non, non, non, non. Donc, euh, ne comptez pas sur nous, hein. Voilà, aujourd'hui, là, si c'est pas c'est si c'est pas Kouivogi, c'est Dramou, si c'est pas Dramou, c'est Pogoumou, si c'est pas Pogoumou, si c'est Abbas, si c'est pas Abbas, tout le monde est vendu. Parce que seulement, il y a un premier ministre qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est un frère à nous. Et lui aussi, là, non, c'est pas la peine. allez au département de au département de, de la fonction publique. Tout le monde est venu kitiens, là-bas. Il n'y a pas un qui n'est pas kitiens. 90% sont devenus kitiens. Allez-y, hein! Tout le monde, à chaque département, s'il y a ça là, on met tout le monde là-bas. Donc, aidez-nous. Voilà comment notre pays fonctionne aujourd'hui. Affaire Moussidal, merci beaucoup. Merci Fatmata. Aidez-nous, Karal aidez-nous, s'il vous plaît. Pardon, aidez-nous. Moi, je suis contre cette, cette ethnocentrisme. J'ai dit, c'est moi qui ai fait la première vidéo sur la, la manicalisation du pouvoir. Moi, la vidéo est là-bas. Première vidéo, c'est la manication du pouvoir. Moi, j'ai vu venir ça directement. En ce moment-là, cela n'a même pas commencé. On nomme 10 personnes, 8 malinqués, on prend un peu et un sous, sous. Ou on nomme 30 personnes, on, 19 sont malinqués, nous les mandins. On prend un forestier, deux sous, -sous ou bien deux peules, on mélange. On dit non, il aime les gens. Ben, palais, tout est faux. Tout est faux. Voilà, aidez-nous, sauvez ce pays-là. En tout cas, on attend. On attend, on attend le résultat de camp al Entendez-vous. Et si vous, et je vous le dis, hein, si ça ne marche pas, nous allons vous tacler. Ça, je le dis. Voilà. Aidez-nous. Aidez heureusement, Sadiba, toi, tu n'es pas pour à durer la transition. Voilà. Tu n'es pas dedans. Tu l'as dit que tu n'es pas dedans. Voilà. Tu sais que le vieux là est en fin de carrière. Lui, c'est fini. Lui, lui, après la gente là. Parce que comme il sait qu'il est ministre de la Défense, c'est le poste-là il voulait, depuis tant d'années, il n'a pas obtenu maintenant. là, Donc, lui, il sait qu'après ça, après cette transition, il ne peut même pas être un chef de quartier. Donc, il tente pour gagner le sommet, c'est-à-dire être un chef de la jeune. Et on ne veut pas de lui, c'est un gendarme, c'est un vaurien, c'est un malhonnête. Donc, il faut nous aider. Donc, portez-vous très bien, on se reprend le soir. Voilà. Donc, je demande à la population, là-bas, heureusement, c'est là-bas, moi, j'ai soutenu. Voilà. C'est là-bas, j'ai soutenu, je suis sortant de l'ISMEUVE. Même si j'ai fait une partie à Farana, et notre département a été envoyé à Dalaba et qui a été transformé en une université. Nous sommes partis soutenir Dalaba. Nous sommes de la première promotion de cette institution d'enseignement supérieur, l'ISMEUVE de Dalaba. Moi, je connais ce peuple de paix, ce peuple d'amour de Dalaba. Donc, quittez dans vos faux, faux débats là. Dalaba ne veut pas de quelqu'un. Dalaba veut quitter. Dans... là-bas. Un bâtiment, vous, vous ramassez tous là-bas. Béadalmi, mais à l'anime, frère, mais à l'anime. Au affaire, tu vas sortir zéro dans ça. Tu va sortir zéro dans ça. Un y parler, un comportement inutile. même. God Voilà. Vous êtes parti à l'abbé pour citer des images, ça n'a pas marché. Voilà, l'abbé a tout le temps fêté. Il faut arrêter de fatiguer la moyenne Guinée dans ça. Voilà. Il faut arrêter de fatiguer la moyenne Guinée pour ça. Voilà, ne profitez pas des images de la moyenne Guinée. C'est-à-dire, c'est comme ça, le populisme. Cherchez les images, cherchez les noms. Hey les peuples là aussi, ils veulent ils veulent, ils veulent être, ils il il il il il il le portail Les peuls aussi là. C'est pas pour accueillir les gens. Eux aussi là, ils ne veulent plus que quelqu'un profite de les images. ils aussi là, ils veulent être président Maintenant, vous, les quelques vendus là cest qui qui les, à dit qui barre la route des gens qui les barrent la route les gens qui salissent les leur là moi je parle pas de nous hein. nous là, nous nous là tout le monde connaît les forêts. nous on veut pas le pouvoir hein. nous là, nous on accompagne seulement le forestier là, il accompagne seulement le forestier lui il aime trop accompagner ne, ne comptez même pas sur nous nous là, nous on n'aime pas le pouvoir et nous c'est qu'on aime là, c'est-à-dire on prend on nous accompagne, on, on dit bon on peut compter sur la forêt, on a été tout le temps comme ça de, je dis que ça plaît à quelqu'un, je m'en fous, c'est comme ça. Mais laissez les autres là, Béa Diallo, Kienu Mamadou, Kienu Mamadou, quoi quoi là-bas, quittez dans ça. Euh, ministre ministre des Travaux Publics, avec vos comportements, des sales comportements là, Laisse, arrêtez de barrer la route aux gens. Pas à l'affaire de dans les Les peuples, eux aussi, veulent être à ces C'est tout ce qu'ils aussi demandent. c'est pas aller acheter leurs images, profiter de leurs images pour dire que nous sommes populaires. N'importe quoi. Quittez dans ça. Sinon, je sais, moi, je me demande comment ramasser tout un département tout un département eh, pour aller inaugurer un seul bâtiment. Un seul bâtiment. Nous avons vu des gens ici se déplacer pour aller installer Wi-Fi dans un aéroport. Wi-Fi. Le Sénégal a mis son Wi-Fi. Les gens ne sont même pas rendus compte. Le Mali a mis son Wi-Fi. Quelqu'un n'est même pas là-bas. La Côte d'Ivoire, depuis longtemps, ils ont mis leur Wi-Fi là. Il n'y avait qu'une seule personne pour appuyer le bouton pour que le Wi-Fi marche dans l'aéroport. Nous, là, sont allés mettre tous les ministres pour inaugurer un Wi-Fi. Wi-Fi. Wifi, hein? Tout, dit, tout le gouvernement pourrait un Wifi. N'importe quoi. Les peuples là-bas, les sous-sous là, elles aussi veulent le pouvoir. Voilà. Mais pour le moment là, moi je dis pour les peuples parce que les autres ont goûté. Mais elles aussi là, il faut quitter dedans. N'importe quoi. Que.